d'ouvrir nos fenêtres et de prendre une grande respiration avec ce soleil qui touche notre visage. Alors souvent, cette saison est associée à un grand ménage, celui du printemps, bien évidemment. Mais pourquoi Connais-tu l'origine Connais-tu le sens et l'envie de faire ce grand ménage Alors, souvent, cette saison, comme je le disais, est associée au renouveau. Et c'est un peu aussi comme un oiseau qui a besoin de créer son nid, donc qui serait notre habitat, et on a besoin de le dépoussiérer, de le renouveler et de faire de la place, de la place pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'alléger. Rien n'est plus important que d'avoir son habitat aligné à nos propres valeurs, à notre personnalité, à ce que l'on a envie qu'il reflète pour qu'on s'y sente bien, comme un cocon finalement. Notre habitat nous reflète et nous permet de s'y sentir bien. Alors c'est décidé, j'ai décidé, j'ouvre mes fenêtres et je passe à l'action. Alors voilà ma façon de faire. Cette méthode n'est pas à appliquer à la lettre, mais elle te donnera des pistes et des astuces pour établir ton propre plan d'attaque. Pour ma part, avant de commencer, je me mets une playlist du tonnerre. Je te mets dans la description du podcast ma playlist pour ben, en fait, faire son sport et faire son ménage. Concrètement, chez moi, en deux heures, le rez-de-chaussée et l'étage sont bouclés. Alors c'est parti pour une séance de ménage et une bonne séance de cardio. Première étape, on se prépare un bac avec des torchons microfibres, une raclette, pas celle du fromage, hein, elle est finie celle-ci, une brosse, du bicarbonate, du percarbonate et le nettoyant multi-usage. Je te mets également dans la description la recette du nettoyant multi-usage que je fais moi-même et concrètement ça me prend 10 secondes de le faire. Le percarbonate c'est quoi C'est l'équivalent de l'eau oxygénée en solide. Ces propriétés sont vraiment géniales et je ne m'en sépare plus. Commencez toujours par l'étage en premier si vous en avez un. Bras dessus, bras dessous, avec vos meilleurs amis du moment, mis dans une bassine par exemple. Ça évite d'en avoir euh, plein les bras et c'est beaucoup plus facile à transporter. Je commence par mettre le percarbonate pur, donc l'équivalent de 4 cuillères à soupe, directement dans les toilettes et je m'en vais. Et maintenant, concrètement, Maintenant, je laisse agir et je m'en vais. Partons à la salle de bain. Je fais l'évier et la baignoire, ainsi que les joints de carrelage avec le percarbonate et de l'eau. Ça crée une comme une pâte et je laisse agir. Lorsque l'on brique son intérieur, le plus simple étant de faire chaque action d'un coup. Je m'explique et cela va permettre de te faire gagner énormément de temps. Quand on fait les poussières, c'est la poussière dans les pièces parce que muni de ton nettoyant multi usage et du torchon microfibre tu vas aller beaucoup plus rapidement pour faire une même action dans plusieurs pièces que de faire pièce par pièce le nettoyant multi usage c'est vraiment un super produit il va être euh, ça va être ton meilleur ami pour euh, nettoyer toutes les surfaces pour nettoyer les portes, les poignées de porte, nettoyer également les toilettes, nettoyer les, le plan de travail, nettoyer aussi tout ce qui est faïence. Je nettoie ensuite les bordures de fenêtre avec le torchon qui m'a servi à nettoyer toutes les surfaces, notamment de l'étage. Donc une fois que j'ai fait les poussières, le torchon utilisé pour les poussières, je l'utilise pour faire les bordures de fenêtre et une fois... Sale, je le mets à laver et je prends une nouvelle serviette microfibre pour faire les vitres donc de mes fenêtres c'est maintenant qu'il faut sortir son arme magique je parle en fait de la raclette oui parce que euh, une bonne raclette euh, ça vaut vraiment tous les torchons microfibres du monde euh, concrètement c'est hyper rapide donc on passe un coup sur ces vitres euh, moi, avec un torchon, du nettoyant multi-usage, je passe la raclette et c'est hyper rapide. Une fois les vitres faites, vous pouvez également faire en même temps les miroirs. Alors souvent, on me pose la question de l'odeur du vinaigre. La présence de l'odeur du vinaigre est quelque peu dérangeante selon les personnes, selon, les... selon aussi sa sensibilité au niveau de l'odorat. Mais il faut savoir que le vinaigre est très très volatile et qu'en fait, en quelques minutes, l'odeur du vinaigre s'évapore et que ces éva évaporations sont inoffensives pour notre santé. Donc vraiment, euh, le vinaigre est un bon ami et en plus, lorsque vous avez envie d'avoir... Euh, une, une odeur un petit peu plus douce, vous pouvez y apporter des agrumes. Moi par exemple, dans le bidon de 5, dans le bidon de 5 litres que j'achète, je mets directement des pelures d'orange et ensuite je fais mon nettoyant multi-usage et ça permet d'avoir ce côté un peu plus acidulé et un peu plus agréable. Donc une fois qu'on a, euh, qu a fini ça, on repart voir les toilettes, là on ressort, euh, on sort la brosse, on nettoie, ensuite un petit peu de nettoyage euh, au niveau des toilettes avec, en fait comme je te disais tout à l'heure, le nettoyant multi-usage, et puis ensuite on retourne à la salle de bain, on frotte, on rince, et puis c'est ok. Donc là vous avez fait votre salle de bain, vos toilettes, les poussières c'est ok, les vitres c'est ok et vos miroirs aussi. Donc une fois que tout ça c'est fini, on passe au nettoyage du sol, aspirateur ou en balai et direction ensuite le mode serpillière. et c'est là qu'on va faire son cardio. Alors concrètement, petite astuce quand vous passez l'aspirateur, pense à regarder niveau des coins des pièces parce que souvent en plus au printemps quelques araignées peuvent faire leur apparition et donc euh, un coup d'aspirateur sera très bénéfique pour enlever toutes ces petites toiles alors maintenant notamment chez moi l'étage est fait je vais pouvoir passer au rez-de-chaussée et je vais procéder de la même manière donc comme je te disais dans ce début de podcast le ménage en deux heures c'est fait et en même temps je fais ma séance de sport et une fois que celui ci est fait tu peux filer dans ta cuisine te prendre un grand verre d'eau ou éventuellement un thé un café mais n'oublie pas le verre d'eau quand même en premier apprécie le soleil sur ton visage tu respires et là tu contemples ton habitat qui te ressemble et dans lequel tu es bien je te retrouve